Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site web. Aujourd'hui nous allons parler de l'élément bouton. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, nous utilisons l'outil Shita de la plateforme Budor hein, pour faire de la création de sites internet. Donc pour retrouver notre élément bouton, nous allons cliquer là, nous allons aller chercher une fonctionnalité. Donc si vous n'avez pas ça, hein, vous cliquez sur ajouter élément et vous l'aurez. On descend un peu et on va aller voir, c'est marqué là, bouton, je clique dessus, j'ai plein plein plein de boutons. Ok, nous on va prendre juste un boutons tac, et on va jouer avec. D'accord. À quoi sert l'élément bouton L'élément bouton nous permet de relier différentes parties de notre site internet ou de rediriger les gens sur d'autres sites qui n'ont rien à voir avec notre site. Donc pour cela. Je clique sur l'élément bouton et nous avons plein de fonctions. Donc Il y a la fonction pour enregistrer l'élément hein, comme un élément personnel. Si je clique là, je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités hein, de, du bouton qui sont là. Euh, ici, ces deux éléments, là, c'est pour hein, juste euh, pour, pour décider de la position hein, du, du bouton par rapport à d'autres éléments sur, sur mon site. Si je clique là, c'est pour centrer le bouton. Euh, le lien là, ça permet de relier justement le bouton à une page de notre site internet ou euh, euh, à d'autres euh, euh, éléments, hein, <coughs> pardon, à d'autres sites web. Euh, cette fonctionnalité, c'est multi-action, c'est une fonctionnalité assez particulière qu'on s'est créée pour que quand les gens cliquent dessus, on, on, peut, on puisse mettre plusieurs, plusieurs actions sur le même bouton. On en parlera plus tard. Euh, je clique là, c'est pour dupliquer le, le bouton, pour cacher le bouton et pour supprimer le bouton. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à voir un peu plus en détail <coughs> pardon, les fonctionnalités de ce bouton. Donc je clique dessus, je vais ouvrir les fonctions ici, okay, comme ça, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Si je clique sur le crayon, du coup, je vois accès aux fonctionnalités de mon bouton ici. Donc via j'ai la taille. La taille, je peux jouer avec ça ici, Ok, mon routeur, etc. Ou je peux aussi le faire manuellement, directement. Okay, C'est comme, comme la boîte. Euh, ensuite, nous avons large sur la tablette, c'est à toucher uniquement pour la version tablette. Donc, travailler sur la version tablette. Couleur du bouton, couleur générale du bouton. Actuellement, nous avons quoi Nous avons une couleur unie qui est du vert. Je peux changer cette couleur. Je peux mettre autre chose à la place, d'accord Je peux mettre un peu du bleu, le Bon, du bleu sur du bleu en écriture, c'est pas terrible. Donc, vous voyez l'idée. Vous comprenez l'idée Je peux changer la couleur de mon bouton. Actuellement, c'est une couleur unie. Je peux avoir une couleur en dégradé. Donc je peux dire le premier ça va être du, du rouge et le second et la seconde couleur pardon ça va être du jaune par exemple je peux faire ça tac, et créer un et créer du dégradé donc ça je peux je peux m'amuser à faire des choses comme cela. Donc, on va, nous, on va rester sur la couleur unie. Sachez que des fois, hein, sur, euh, il peut arriver, hein, il peut arriver que le dégradé ne fonctionne pas sur, euh, sur certains écrans. Bon, ça, ce, ce problème, c'était avant. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Bon, pour le moins, bon, ils ont mis ça là. Oui. Attention, l'arrière-plan de euh, le type dégradé est incompatible avec l'image d'arrière-plan. Voilà, c'est ce qui raconte. Il peut arriver hein, quand vous mettez euh, dégradé que ça ne, ne s'affiche pas réellement sur certains écrans etc. Okay. Euh, là, on va rester nous sur sur, le, sur les couleurs unies. Hein. Je reste là. Donc pareil concernant la couleur, vous pouvez amener directement un code couleur et avoir exactement le, la couleur que vous souhaitez. Vous avez vu ici c'est marqué effet survol. Ça veut dire que quand je vais passer ma souris sur le bouton, il peut, le bouton peut changer de couleur. Ok Donc ça c'est le feu suivant Et pareil je peux le faire en couleur unie comme en couleur dégradée Donc on reste sur l'unie euh, Si je veux changer, si je veux par exemple que ça vire au rouge Je change la couleur euh, Le texte euh, d'arrière-plan Donc euh, ça C'est à dire que quand je veux passer la souris sur mon texte euh, sur, sur, sur le bouton c'est Ce serait quoi la couleur du texte Ici je vais mettre du blanc par exemple ok Donc ça c'est bon je peux également mettre une image sur mon bouton si je le souhaite. D'accord On se fait un cliquant là-dessus et choisir l'image qui correspond bien hein, à mon à mon bouton et si je fais ça par exemple là et je peux avoir et je peux avoir l'image sur mon bouton. <rire> OK, et je donne la forme pour, au, au bouton pour que ça ressorte bien. Maintenant on est, on est d'accord j'ai une image avec une écriture avec une écriture dessus ça c'est pas terrible mais c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec un tel bouton donc je vais enlever je vais supprimer mon image aussi on peut jouer sur la bordure on peut, jouer sur la bordure. On peut, on peut rajouter une bordure à notre à notre bouton donc actuellement il y en a c'est marqué sur un et je vais aller sélectionner le type de bordure que je veux là actuellement c'est du très plan ok tout ça c'est des choses qu'on peut faire sur un bouton on va continuer la prochaine fois avec les autres avec les autres fonctionnalités. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous avons mis en place une formation gratuite. Hein, pour ce faire, allez directement sur le site de l'agence Ok. Une fois que vous êtes dessus, vous scrollez jusqu'au milieu de la page à peu près. Et vous avez un bouton, c'est marqué « Je commence ma formation ». Et vous aurez toutes les instructions pour pouvoir créer, euh, créer votre site internet vous-même. Nous sommes une agence web, donc euh, si vous voulez qu'on crée votre site web pour vous, on pourra également le faire. Pour cela, envoyez-nous un formulaire en cliquant sur ce bouton ou en nous envoyant un mail ou en nous appelant directement à ce numéro. Ceci dit, on se retrouve pour une prochaine présentation. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. A bientôt.